Il y a beaucoup d'anciens immeubles qui sont jolis à voir, il y a des cafés, des restaurants, il y a plein de trucs. Quoi. Moi je m'appelle Pierre, ça fait deux ans que je suis ici à Bruxelles et depuis que je fréquente le point d'appui, j'ai eu à pouvoir m'intégrer assez facilement dans la communauté et ça m'a plaît beaucoup. Je m'appelle Élise, euh, je suis agent d'insertion sociale au point d'appui. Euh, ça fait quatre mois que je travaille là. Euh, J'habite XL et je vis à Bruxelles depuis 13 ans. Ça a été pour moi euh, un nouveau départ, une intégration dans la vie communautaire. Parce que je suis arrivé si malade, je devais suivre un traitement que je suis encore. Je me suis retrouvé quasiment seul avec ma famille. Et je ne connaissais pas beaucoup de gens, mais le fait d'aller maintenant au point d'appui, j'ai découvert plein de choses et je dirais sans mentir que ma vie a beaucoup changé. Moi, je pense qu'on partage peut-être aussi de, des discussions qu'on a eues, un goût et un intérêt pour les différentes cultures, voilà. les voyages, les pays, l'histoire, ce qui se passe dans, à l'étranger, en Belgique, oui. ailleurs dans le monde. C'est à fait. Euh, je pense qu'on est tous les deux intéressés par, euh, par ce qui se passe ailleurs, euh, avoir un peu la bougette. Bon, le talents improbable... <rire> Moi, personnellement, je me découvre un peu euh, entre guillemets, écrivain. Ça se un peu d'une vie historique vécue, euh, là d'où je viens, au Congo. d'une activité qui s'est passée dans les années 90. Euh, C'était à l'époque de la démocratie, ça, ça venait d'arriver, on sortait de la, de la dictature et tout ce combat-là que je suis en train de décrire. Euh, si je réfléchis, ce serait peut-être la, la capacité que j'ai eue dernièrement à foutre un gros coup de pied dans tout ce qui se passait dans ma vie et à mon, surtout au niveau de ma vie professionnelle, où euh, j'ai quitté mon travail pour partir voyager pendant un an et en rentrant en Belgique, euh, j'ai voulu faire du social, chose que je ne faisais pas, je travaillais dans des agences commerciales avant. Euh, et ça me plaît et ça se révèle être une évidence et je suis en train de me demander pourquoi <rire> j'ai pas compris ça plus tôt. Mais donc c'est peut-être le talent improbable que j'ai Découvert euh, cette dernière année, ouais. Bon, moi, je dirais euh, ma femme. Je dirais ma femme. <rire> je connais personne d'autre. Hein <rire> Et moi, je pense à des personnes, mais je sais pas si ces personnes-là sont Saint-Gilloises, mais elles ont fait un spectacle que j'ai vu à Saint-Gilles. Euh, le spectacle s'appelle Congo Esa. Et c'est l'histoire de trois belgos congolais qui, euh, qui partagent le, le mélange de culture entre la culture congolaise et la culture belge dans des situations qui sont parfois improbables et c'est parfois très rigolo et parfois beaucoup moins rigolo. Mais euh, voilà, tu me fais penser à ça aussi par, de par ton origine. Et, euh, et c'est un spectacle que j'ai vu tout récemment et euh, que je pense que ça me ferait plaisir de te le faire partager. Est-ce que tu aimerais visiter le Congo oui, oui, Ah, beaucoup. ça c'est très <rire> bien. Je crois qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour découvrir le Congo, même à partir d'ici. Il y a beaucoup d'ouvrages que les gens ont écrits. Si tu as envie de partager, c'est avec plaisir. Est-ce que euh, tu t'imagines, donc ça fait deux ans que tu es en Belgique, est-ce que tu t'imagines ici euh, à long terme Bon, mais en fait c'est un choix assez, assez complexe, parce que j'aime vraiment d'où je viens. Il y a la chaleur, il y a le climat qui est tout à fait différent du climat différent. que je rencontre ici. Et ça, ça me manque énormément. Donc euh, ce que j'aimerais bien, ce que j'ai laissé euh, plein, plein, plein de misère au Congo, j'aimerais bien rendre service aux jeunes gens qui sont là-bas, aux jeunes filles qui sont là-bas, désœuvrées, qui n'ont rien. Mmh.